Alors, voici un survol de l'application Learning Apps. Première des choses, on peut chercher des questionnaires déjà faits sur un sujet. Alors, il s'agit par exemple de taper un mot. Je vais taper ici le mot « verbe » et je vais voir apparaître plein d'exercices qui sont faits. Alors ça, c'est intéressant et vous allez voir qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup, même en français. Alors, on peut faire une recherche. Un bon indicateur, des fois, c'est le nombre de vues, donc c'est le nombre de fois que ce jeu-là a été utilisé. Alors, 767 fois, c'est quand même un bon jeu. Ici, je vois 1378. Alors, je peux prendre le temps de regarder l'activité, est-ce qu'elle me convient ou pas, j'ai des consignes. Si jamais je, je trouve que cette activité est intéressante, une fois que je suis branché dans mon compte, on le voit ici que je suis bien branché à mon nom en haut à droite, je peux l'enregistrer et en avoir donc une copie. Donc, ça, ça va être vraiment intéressant parce qu'une fois que je vais avoir euh, ma copie à moi, je pourrais aller l'enregistrer, mais je pourrais aussi euh, la modifier. Alors, ça, c'est intéressant. Je peux aussi euh, découvrir différentes applications. Donc, vous allez voir ici différentes catégories. Mais, euh, donc, ça, c'est vraiment euh, un peu une recherche aléatoire. Je peux créer moi-même une application. Alors là, vous avez des, euh, des propositions. Vous pouvez faire un jeu d'association par paire des regroupements, donc dans telle catégorie un groupe à droite, un groupe à gauche. On peut faire un classement, comme sur une ligne du temps, les séquences pour faire une histoire. Donc la séquence d'histoire peut être aussi l'ordre simple. On peut avoir des cartes avec des réponses à écrire, on peut avoir des petits positionnements sur une, une image, des questions choix de multiples, des textes à trous et vous voyez qu'il y en a de nombreux autres. Donc les possibilités de différents types de questions et de jeu, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir ces différentes activités et à créer vos propres questions. Je vais vous donner un exemple. Donc, si je prends, par exemple, ici, classé par pair et impair, c'est toujours un peu la même chose. Alors, ici, on vous donne un exemple. Si moi, je veux créer la mienne, je vais donc de partir de zéro. Je vais y mettre un, un titre. Alors, on y met un « test ». Je vais donner la consigne aux élèves et par la suite ici, je peux choisir pour faire les paires, je, je peux choisir d'y mettre du texte. Alors, si je mets du texte, on va apparaître ici. Je peux choisir d'y mettre une image, donc j'irai sélectionner l'image à l'endroit que je veux. Euh, et si je veux, évidemment, mettre plusieurs questions, plusieurs paires à associer. Je vais ajouter un deuxième élément ici, un troisième, un quatrième, un cinquième. J'aurai donc cinq, cinq paires, donc dix éléments. Une fois que tout ça sera fait, je peux parfois donner des indices, mais quand je suis vraiment satisfait, je vais afficher pour avoir un aperçu. Si je vois que tout ce qui est fait est correct, là, évidemment, évidemment, j'ai rien mis, je peux l'enregistrer dans mes applications où j'aurais pu aller tout simplement modifier pour aller ajouter des choses et on va créer automatiquement le lien hypertexte, le code QR pour mon activité que je pourrai par la suite euh, diffuser à mes élèves. Alors, je peux reprendre ici « Modification de l'application » parce que finalement, il y a des choses que je n'ai pas ajoutées. Alors, mon application sera déjà faite. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à créer des nouvelles activités, mais avant tout, prenez le temps de faire une petite recherche parce qu'il y a vraiment beaucoup de questionnaires qui sont faits et qui pourraient vous sauver beaucoup d'heures de production. Ou pourquoi pas lancer le défi aux élèves d'en fabriquer eux-mêmes. Alors, on sera davantage dans le, le développement des compétences numériques de nos élèves.